Attends, attends, attends. Vous avez entendu l'histoire des jeunes qui sont kidnappés en ce moment Non. Comment ça Bah, il y a quelques jeunes, enfin euh, une centaine de jeunes, qui sont kidnappés et puis les parents sont super inquiets. Arrête, tu me fais flipper. Non, je te jure, c'est vrai. Et d'ailleurs, toi, tu devrais peut-être faire attention. Et la police ça fait rien Bah, il y a quelques enquêtes, mais ils peuvent pas aller plus loin, quoi. Sérieux Et je crois que ça arrive plutôt vers chez toi, d'ailleurs. Arrête de mentir. Je dis ça, je dis rien. Bon, venez, les gars, on retourne au collège. Ouais, la la bah, hey, les gars, est-ce que j'essaye de faire un petit panier Oui. Hé hey, Tom, tu veux prendre le goûter chez moi ce soir Euh non, je peux pas, j'ai bad. Bon, bah à demain. Hein. À demain. Il y a quelqu'un Et jaunâtre de la lune traversant Il est pas les persiennes et jamais en retard d'habitude. Vous avez ma pas vu non. Non. Non. Non. J'aperçus ma bon. le malheureux. J'aperçus le malheureux. Chut. Le misérable monstre que j'avais créé misérable monstre que j'avais créé. Point. Bon, les gars, t'en es toujours pas arrivé, il répond pas sur Snap. Il fera la CPE. T'es malade La CPE elle nous déteste. Tout ce qu'on va gagner, c'est une heure de colle. Moi j'y vais pas. Et d'ailleurs, le sac, tu l'as trouvé où À côté du local poubelle. Il se passe un truc chelou là avec les déchets. T'as raison, faut qu'on fasse deux équipes. Nous on va chez la CPE. Et moi, Maxime, on va au local poubelle. Rendez-vous ici, 30 minutes avant la sonnerie, okay, ok Ok Tom est son téléphone a disparu. Il a Stop, stop, stop. Je comprends rien. Qu'est-ce que vous racontez Tom a disparu. Il y a des déchets partout. Il a dû se faire kidnapper. Par les déchets Oui. Ah, je sais. C'est le 1er avril. Non, non on existe, est le 17 octobre. Bon, écoutez, j'ai pas le temps pour vos bêtises. Tom a sûrement attrapé le Covid. Sa maman a pas eu le temps de m'appeler. Madame, vous comprenez rien. Il est tout le temps là d'habitude. Allez vous Hop, filez. Maxime Rose, ils avaient raison. Mais si peu, il n'a rien voulu comprendre. Mais d'ailleurs, ils sont où On sèche les cours. On doit aller les sauver. Ma mère, elle va me tuer. Attends, ça se tue comment un déchets. J'ai une idée. C'est pas <rires> Parce qu'il a tout bougé.